Je vous ai dit ce matin, j'ai dit John ce matin, Ladislas, que je suis blessé d'avoir tant de bons amis qui vont venir à l'Amérique pour m'aider à construire un aéropane qu'ils n'avaient jamais vu. Je suis co-réalisateur du film Beyond, Beyond the Blue avec Ladislas Demont. Mmh. Je ne sais pas ce que ça donne à la caméra. Euh, ça c'est le DVD qu'on a fait euh, récemment, parce que le film vient de se terminer, enfin c'est terminé il y a quelques mois. Euh, donc en 2009, je ne sais plus pour quelle raison, mais en tout cas Ladislas est un peu dans les archives familiales, etc. Et, euh il tombe sur pas mal d'archives d'un de, euh, des personnages du film qui s'appelle Louis Demonge, qui est en fait un, son grand-oncle, qui est euh, un ingénieur euh, dans l'aviation début du XXe siècle. Donc entre autres, il, il entend parler de cette histoire que son grand-oncle a réalisé un avion, euh, celui dont on parle dans le film, avec euh, Ettore Bugatti. Et voilà, donc il se renseigne un peu par rapport à ça, donc en se renseigner, il, en, il entend par-ci par-là qu'il y a quand même pas mal de gens qui s'intéressent à ça. Et entre autres, il y a même une association qui s'appelle la, la Bugatti Aircraft Association. Et donc voilà, il se renseigne, il, tombe, il est en contact avec des gens, et un de ses contacts lui dit « Ah mais tu sais qu'il y a un gars en Oklahoma qui construit cet avion, qui s'appelle Scotty Wilson. » Il flash, il dit, donc il lui envoie un mail, et il lui dit ah, « Vous savez, donc Louis, qui est le, qui est le designer du, du, de l'avion, euh, J'ai plein d'infos sur lui parce que c'est mon grand-oncle, etc., etc. Et le uh, Scotty, tout fou, lui dit « Ah mais ouais, génial, il euh, faut que vous m'envoyez ça, etc. » Et donc là, la relation entre Ladislas et Scotty a commencé, jusqu'au moment où euh, Scotty même l'invite aux États-Unis pour lui dire euh, « bah Viens, venez, euh, même si vous voulez, travaillez avec moi sur l'avion. » Et c'est ce que fait Ladislas. En 2010, il part pour une première fois aux États-Unis en Oklahoma. Donc. Et là, il fait appel. juste avant de partir, il fait appel à moi en me disant « Ah mais il faut qu'on fasse un truc avec ça, etc. » Et donc, ce qu'on a fait, Et Donc l'année la suivante, je suis parti avec lui aux États-Unis. Et puis voilà, petit à petit, on s'est dit « bah il faut continuer. » Voilà, on continue, on continue, on continue. Et puis, euh... Et puis bah, ça, ça fait déjà il y a, donc, presque il y a 10 ans hein, <rire> que ça a commencé. Et euh, bon après, par intermittence, on a travaillé là-dessus. Ça, c'est euh, Ladislas ce qui m'a offert ça. Et je ne sais pas où il a trouvé ça c'est quelqu'un, je ne me rappelle pas souvent, qui a fait une, euh, une maquette du Bugatti sans paix. Je ne suis pas monté dedans. Enfin, je suis monté dedans, mais pas en vol, quoi. Pas en vol. Euh, ben voilà, as, le but de ce film aussi, c'est de te raconter un, une histoire, mais aussi, euh, c'était un peu un... Quand même, c'est comme le film l'indique, hein, c'est un peu un, en mémoire de Scotty, quoi. Qui est un personnage, euh, qui est un personnage quoi. Euh, puis c'est l'histoire de, de, de Louis aussi qui, qui, enfin, parallèlement à ça, qui, qui, qui, qui, qui a, on va dire, on peut se poser la question, est-ce qu'il avait la poisse ou pas, quoi. Euh, et donc il y a une, cette histoire d'enquête aussi, enfin une enquête qui est menée par la Dislas en soi, mais aussi par Scotty, etc. C'est de, de, de trouver des infos, euh, d'une part pour l'avion, pour la construction de l'avion, mais aussi pour le film, quoi. Donc c'est deux histoires en parallèle qui sont, qui sont chouettes. Once I got the the essence of Louis Demange, the the mission started to change. Si Les ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.